Au niveau de la préparation du sol, il n'y a pas vraiment de. Ou de la, la préparation du terrain, de, de piquetage, il n'y a pas vraiment de, euh, de problème ni d'erreur, puisque les gens, euh, même s'ils ne sont pas forestiers, ont l'habitude de, de, de ce type d'intervention. Là où il peut y avoir les erreurs, c'est justement au niveau de la réception des plants, du stockage des plants, euh, ou de la manière de planter les plants. C'est là où on peut avoir le plus le plus gros problème, c'est-à-dire ne pas planter les plants tout de suite, les laisser euh, dans un coin sans les mettre en jauge, laisser les racines à l'air ou au soleil, euh, même quand on a l'impression qu'il fait, euh, qu fait frais, euh, euh, si on laisse les racines trop longtemps à un hein, ensoleillement direct, elles vont se dessécher, ce qui fait que les probabilités de reprise euh, sont, euh, sont plus difficiles. Donc à l'installation, c'est ça, c'est surtout la gestion de l'arrivée et de la mise en place du plant. Voilà, après, il y a quelques petites... Euh, particularité euh, comme nous on plante pas mal de noyers, il faut, faut bien montrer à l'exploitant comment on plante le noyer de pas euh, que le collet ne sorte pas trop de pas trop enterrer le, le, le collet ou une partie de la tige parce qu'on sait que pour le noyer c'est rédhibitoire au niveau de la reprise voilà donc après euh, mais généralement moi quand il y a un projet qui est mis en place je vais, euh, je vais surveiller la mise en route du projet si, si à la demande de, de l'exploitant je lui montre comment on fait euh, comment on plante et puis voilà après ça se fait ça se fait tout seul quoi hein. Il n'y a pas de, y a pas de, de gros gros problèmes quoi. Des erreurs fréquentes pour la taille de formation, c'est euh, d'attendre trop longtemps. Une des erreurs classiques, c'est d'attendre trop longtemps. Entre, euh, quand on voit qu'il y a deux branches qui se font concurrence, euh, on dit « bon, bah, on va voir quelle, celle, celle qui va prendre le dessus ». Quelquefois, il faut prendre les devants et, et pas hésiter à en couper une. Euh, même si ce n'était pas exactement celle-là qu'il fallait garder. Il faut éviter qu'il y ait une concurrence trop longue entre deux branches euh, dans un système de, de fourche. Donc voilà, donc une des erreurs classiques c'est euh, voilà, on est trop prudent et on, et on ne taille pas suffisamment l'arbre en termes de taille de formation. Et, et pour l'élagage, alors l'élagage, il y a les deux, les deux écueils, c'est les, les exploitants qui, euh, qui se disent Oulala, là là, je ne vais pas du tout beaucoup toucher à l'arbre et du coup on n'élague on pas toutes les branches qu'il faudrait une année donnée, ce qui fait ce qu'on se retrouve avec des grosses branches l'année d'après, c'est beaucoup plus difficile à, à cicatriser pour l'arbre. Ou à l'inverse, des gens qui se disent « Ah, tiens, je vais avoir une dominance, euh, une dominance apicale sur mon arbre et à ce moment-là, je vais plumer complètement mon arbre du pied jusqu'au bourgeon terminal, couper toutes les branches et laisser, laisser qu euh, que, que le, le, le tronc en formation. Voilà. » Ce qui est tout à fait négligeable pour l'arbre puisque l'arbre, à ce moment-là, va passer en période de stress et va émettre beaucoup de, de rejets et de bourgeons sur son tronc. Quoi. Donc, voilà. Donc il faut toujours... Et il faut toujours garder sur un arbre, en termes de taille de formation, à peu près la moitié de la hauteur élaguée, la moitié en partie vivante. C'est le bon équilibre pour que monter au-delà, ou faire un élagage trop important par rapport à la hauteur totale de l'arbre, va conduire à un stress et on va avoir le résultat inverse de ce qu'on voulait, c'est-à-dire le minimum de branches sur le tronc. Moi-même, j'ai réalisé des élagages quelques fois, des élagages de rattrapage ou même des élagages annuels où, euh, ben, quelquefois, j'ai eu la main un peu trop lourde, qui fait que, euh, ce qui fait que l'année d'après, euh, ben, mon arbre, il a rejeté de partout et il y a eu deux fois plus de travail. Quoi. Voilà. Il est rattrapable, mais ça nécessite beaucoup plus de travail.